Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie du réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Donc, dans cette partie, il s'agira de gérer le profil et les paramètres de votre compte LinkedIn. D'abord, vous devez être connecté pour avoir accès à votre compte. Donc, une fois que vous êtes connecté, sélectionnez « Préférences ». Donc, d'abord, vous devez vous rendre à la fin de votre page, donc dans le dernier encadré, où on voit quatre onglets. D'abord, nous allons voir l'onglet le, le plus important pour gérer le compte, c'est l'onglet « Profil ». En ce qui concerne la diffusion de vos activités, vous pouvez sélectionner cette option si vous voulez faire savoir à tout le monde quand vous modifiez votre profil ou lorsque vous le mettez à jour. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez cocher selon votre préférence. C'est toutefois important de ne pas sélectionner cette option si vous êtes en recherche d'emploi et que vous ne voulez pas que votre employeur actuel sache que vous mettez votre profil à jour. Ensuite, second lien important, sélectionnez qui peut voir votre flux d'activité. Votre flux d'activité, c'est l'affichage des actions que vous avez réalisées sur LinkedIn. Donc, en cliquant sur ce lien, vous pouvez choisir qui peut voir votre flux d'activité. Donc, en cliquant sur la petite flèche, vous avez le choix de sélectionner soit tout le monde, votre réseau, vos relations, ou bien uniquement vous. Quand on parle de votre réseau, en fait, on parle des trois niveaux de contact. Ensuite, le lien suivant, qui est sélectionner ce que les autres voient lorsque vous consultez leur profil. Lorsque vous consultez le profil des gens, bien, en fait, vous, vous laissez des traces. Donc, ils, ils peuvent voir euh, que, que vous avez euh, consulté leur page LinkedIn. Donc, si jamais... Donc, si je clique, euh, si vous, vous ne voulez pas que les gens voient ce que vous, avez que vous avez consulté leur profil, vous pouvez modifier ce paramètre en tout temps, donc en sélectionnant une des trois options. Donc, la première indique votre nom, votre titre de profil et votre photo qui serait affichée ici, si on en avait inséré une. La deuxième option permet d'afficher les informations anonymisées qui indiquent votre secteur. Et ensuite, la troisième option, c'est si vous la sélectionnez, vous serez complètement anonyme. Sachez que les deux derniers choix désactivent les statistiques de visite de votre profil. Si vous sélectionnez un des deux choix ici, vous ne pourrez pas avoir accès aux statistiques de, de votre profil LinkedIn. Donc, lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer. Ensuite, le lien sélectionné qui peut voir vos relations. En fait, vous pouvez permettre à vos relations de voir ou non vos contacts dans le but de réseautage. Si on clique sur cette option, voilà, on peut choisir qui peut voir nos relations, soit nos relations ou seulement nous. Ensuite, en ce qui concerne la visibilité de votre profil et votre photo, vous cliquez sur le lien. Nous n'avons pas de photo dans le compte actuellement, donc vous pouvez en télécharger une. Donc, nous avons trouvé notre fichier. Maintenant, on doit la télécharger afin qu'elle soit visible dans notre profil. Donc, on télécharge la photo. Voilà. Donc, on voit ici comment la photo euh, apparaîtra sur le compte. Si ça nous convient, on enregistre la photo. Voilà. Donc, c'est à ce moment que nous aurons l'option, en ce qui concerne la visibilité de la photo, de choisir si vous voulez que votre photo soit visible à, soit à vos relations, à votre réseau LinkedIn ou à tout le monde. Je pourrais sélectionner mon réseau et je pourrais enregistrer les préférences. On voit ici que les préférences ont été enregistrées. Donc, continuer, on retourne toujours dans l'onglet « Préférences ». Donc, pour des raisons de sécurité, LinkedIn nous demande d'entrer à nouveau notre mot de passe. de retour à la page de préférence. Enfin, le dernier lien qui est important d'aller activer ou modifier, c'est ce lien « Modifier votre profil public ». Donc, en cliquant sur ce lien, nous pouvons contrôler comment nous allons apparaître publiquement dans les résultats de recherche. C'est donc cette option qui permet de gérer la visibilité de notre page LinkedIn, soit sur les moteurs de recherche entre autres tels que Google, Yahoo, ou Bing, bref, à l'extérieur du compte LinkedIn, c'est-à-dire à, à l'extérieur du site LinkedIn. Donc voilà, si vous voulez être invisible sur les moteurs de recherche, c'est important de sélectionner « Rendre mon profil public visible à personne ». Donc à ce moment-là, c'est enregistré et puis on nous confirme ici que le profil public LinkedIn n'est visible à personne. Donc voilà, nous avons fait un survol des différents outils qui nous permettent en fait de gérer notre identité professionnelle sur le réseau LinkedIn. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.